Sinon, après moi si j'ai la voiture, je pourrais partir travailler, me faire des sorties, bon partir comme au Cap d'Agde 7, pour me, pour me faire plaisir. Quoi, je, veux dire. je passe euh, mon permis euh, pour, euh, pour mes enfants, pour, euh, qu puissent, euh, pour que je puisse les emmener euh, faire les courses, emmener à l'école parce qu'elles ne vont pas à l'école sur l'Odev, donc euh, ce n'est pas évident. Et puis euh, pour être aussi indépendant et ne pas pouvoir compter que sur mon conjoint pour euh, aller faire les courses, aller à la mer. C'est quand même aussi important de, de pouvoir euh, aller au bord de la mer parce qu'il n'y a pas de bus, ce n'est pas toujours bien desservi. Donc je trouve que c'est important aussi d'avoir la voiture et euh, de pouvoir compter que sur nous-mêmes et pas compter euh, que sur les autres pour aller quelque part. La voiture c'est bien pour, pour voyager parce que les voyages, les voyages c'est important dans la vie. C'est quelque chose qui, qui fait grandir euh, mentalement. Et rester dans le même trou euh, tous les jours, c'est pas bon. Donc euh, moi j'ai un peu voyagé donc ça va. Mais bon, c'est bien de, de voyager parce que c'est ce qui fait. c'est ce qui forge la personne. Qui fait grandir on va dire. En fait, avoir une voiture pour moi, c'est être libre, on va dire. Pour moi, dans mon cas, parce que bon... je ne peux pas tout le temps compter sur mon mari ou des voisins ou des copines. Si mon, mes enfants veulent aller aux autres, par exemple, je ne peux pas demander à une voisine est-ce que vous pouvez m'amener aux eaux avec mes enfants La voiture, c'est mieux pour faire connaissance avec des gens, etc. Et tout. Je veux dire, ça permet de plus bouger Il y a moins de, on se fait moins de soucis. En tout cas, là, moi je ne fais pas de soucis, mais bon. Et moi quand j'ai la voiture, je suis libre dans ma tête. Oui, je respecte Récemment, j'ai eu mon cousin, il a eu son permis. Il conduit, bon, il conduit la voiture et tout. Il m'a dit franchement cousin, tu devrais passer le permis. Parce que tu vas te sentir euh, pas comme avant, tu vas, tu vas être libre. Quoi. Ça libère. Ça libère de cette. Comme ils ont dit les autres jeunes, c'est une prison ici. Donc, ce qui m'a motivé à à passer mon permis, euh, déjà, c'est que j'ai toujours eu envie de, de, de, de savoir conduire, euh, plutôt de, de voyager, de, euh, si c'est possible, juste de, de m'ouvrir à d'autres euh, paysages que l'Odev. Euh, et puis aussi pour, euh, bien sûr, l'emploi. Le, euh, maintenant, dans, dans 90% des, des, des offres d'emploi, on demande le permis eBay. Donc euh, voilà, et puis aussi euh, c'est toujours bien de savoir conduire euh, en cas d'urgence. Euh, c'est vraiment important maintenant, on peut pas euh, ne pas avoir le permis. Voilà. Et nous on aimerait bien avoir la voiture, avoir un travail, travailler, et être comme tout le monde. Quoi.